Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette mini vidéo tutoriel où aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft 1.8 Optifine pour que je vous montre quelque chose de très très pratique c'est assez simple, donc là je vais simplement me rendre dans un endroit très peu éclairé vous voyez par exemple avec Optifine on voit un peu, mais on voit rien du tout donc il y a un truc qu'on peut faire dans les réglages vidéo, les dynamic lights donc quand on le désactive vous voyez que j'ai ma torche dans la main, il faut que je la pose pour qu'elle éclaire. Donc c'est pas, pas super pratique, c'est pas ouf. Bien, il y a une option qui s'appelle euh, Dynamic Lights. Donc là c'est en anglais, c'est Fancy, en français ça donne détaillé. Mais du coup, avec euh, les Dynamic Lights sur euh, Fancy, avec euh, ma torche dans la main, ça éclaire autour de moi. Donc ça c'est hein, quelque chose d'assez pratique, de, de pas trop dur à faire. Donc euh, ce qu'il vous faut c'est Optifine. Et n'importe quelle version de Minecraft avec Optifine installée a normalement cette option. Donc voilà le tutoriel est déjà terminé, j'espère qu'il vous a plu, euh, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à partager cette vidéo à ceux qui auraient besoin euh, d'un petit tutoriel comme ça.